Vous êtes en train de décider de votre avenir professionnel, comme pour un voyage vers un pays lointain, mieux vaut bien se préparer. Avec Eutribart, tribart définissez votre parcours pédagogique en cinq étapes. Bien choisir son moyen de transport, donc son école adaptée à ses envies et à ses contraintes. Ne pas se tromper de route, bien choisir sa branche de spécialisation parmi toutes celles proposées en fonction de ses affinités et de ses objectifs. Demandez sa feuille de route avant de partir, elle est toujours nécessaire pour réussir comme faire les bons choix professionnels dès le début de la formation afin de rester motivé vers l'objectif à atteindre. Cherchez et évaluer les dangers. Choisissez le domaine de l'infographie 3D qui vous conviendra le mieux en fonction de vos affinités de vos prérequis. Faire un bilan de la route tracée à travers un entretien pédagogique. Réalisez avec nous un état des lieux professionnels de vos acquis actuels qui vous permettront de mieux progresser dans votre nouveau secteur de formation. Venez découvrir votre voyage pédagogique au cœur de l'infographie 3D avec nos journées portes ouvertes le 18 et 19 mai prochain.